Euh... Donc moi je vais parler de cookie cutter, euh, et c'est parfait pour, pour le débat sur, sur poétrie ou pas poétrie. Euh, et je vais parler des templates en Python, enfin d'un moteur de template qui, qui, a, qui est assez connu. Euh, euh, du coup pour résumer, c'est assez basique, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les templates, en fait la notion de template c'est une partie qui va être fixe, et une partie, qui va être, euh, une partie qui va être fixe, et dans laquelle on va mettre des données euh, qui sont un petit peu variables. Euh, donc l'exemple le, le, le plus courant qu'on pourrait avoir à faire, c'est la ligne de code suivante, où la partie template, ce serait Meetup de hier. et euh, on, lui, on lui injecte en fait, des clés et des valeurs. Euh, voilà. Donc euh, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. C'est ce, voilà, une partie fixe de données qui ne va pas changer, Meetup, et une partie qu'on qui, qu peut adapter. Donc en Python, on a un moteur de, de template qui est très très connu, qui s'appelle Jinja2. Euh, donc il euh, y a quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, si vous ne le connaissez pas. Donc d'une part, on va pouvoir permettre de, de passer des, des, des paramètres qui seront assez classiques. Euh, par exemple, le type, c'est une chaîne de caractères, Titre, title, c ça va être une chaîne de caractères classique mais on peut lui passer aussi euh, des listes d'objets, bah, par exemple user, euh, qui, qui, va, qui va correspondre à, un, à une liste de, de, de, de dictionnaires en fait, et euh, ou des, des ou des ou des ou des booléens, ou des enfin un peu tout un peu tous les types qui existent. Et du coup dans chacun des enfin euh, on a des, des petites fonctionnalités sur euh, sur Jinja par exemple on a capitalize donc ça s'appelle des filtres donc filters euh, ça permet de mettre euh, de formater en fait votre donnée dans un, dans un format particulier ben là ça va juste le mettre euh, en majuscule c'est pas très utile mais vous pouvez euh, vous avez euh, notamment des pour pour mettre des dates dans des formats particuliers et tout donc ça permet d'avoir euh, tout ce qui est partie affichage dans un fichier template, enfin dans un fichier Jinja, plutôt que de l'avoir au niveau du code. Euh, et du coup, vous avez des, des fonctions, on peut dire. Euh, donc, par exemple, la fonction for, ligne 3, qui va vous permettre de boucler en fait, sur des éléments et de, de permettre de, de faire des affichages un peu plus sympas. Euh, ou la fonction conditionnelle, bah, du coup en ligne 7, euh, pour, pour afficher du code en fonction de, des paramètres qui sont passés à la fonction, en fait. Euh, Jinja, je ne vais pas vraiment m'étendre dessus. Euh, il de, y a plein de fonctionnalités. Vous pouvez développer vos propres filtres. Donc, euh, c'était la fonction Capitalize de tout à l'heure. Euh, vous pouvez faire de l'héritage de templates, c'est-à-dire euh, imbriquer un template dans un autre template. Euh, C'est orienté web. Du coup, il y, y a des fonctions bah, pour protéger euh, contre, contre, des, des, des, bah, contre les protections, euh, contre le scripting euh, XSS, enfin les, bah, la faille XS, XSS. Il euh, y, y a plein de petites fonctionnalités. Euh, Ce n'est pas vraiment le, le sujet, c'était juste un, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et du coup, je vais parler de Cookie Cutter. C'est un, un petit outil euh, qui est en ligne de commande, mais en fait, vous pouvez lui aussi l'utiliser en tant que module Python. Donc, ça peut faire partie en fait, de votre application. Donc, au, au sein de votre code Python, vous pouvez directement appeler les modules de Cookie Cutter. Et ça vous permet de démarrer un nouveau projet euh, ben Django. Euh, donc, euh, par exemple en, en initialisant euh, des fichiers qu'il vous faut bah, genre euh, tox.ini, euh, votre fichier readme votre dossier de test euh, ou les fichiers euh, setup.py euh, voilà donc y a, on, on va utiliser un template euh, personnel donc en fait par template on entend, euh, généralement ça peut être un dossier local qui va contenir tout vos, tout, toute l'architecture cookie cutter, qui est un petit peu spécifique soit un fichier zip qui est un petit peu plus pratique à, à, à, à partager euh, soit directement un repos git euh, voilà et du coup avec ce template on va, on va utiliser on va on va lui transmettre des paramètres euh, par exemple le nom du projet l'auteur euh, qui peuvent accessoirement qui peuvent accessoirement en fait euh, avoir des valeurs par défaut euh, ça, ça peut permettre de, en fait, de, de, générer un, enfin, de générer un nouveau projet avec plein de valeurs par défaut et du coup à rien avoir à rentrer dans les lignes de commande. Euh, du coup, il y, y a une fonction de replay si jamais vous voulez euh, générer euh, plusieurs fois euh, le même, enfin, un template avec euh, les mêmes données, enfin disons. Et il est compatible avec Python 2.7. Euh, voilà, je sais que ce n'est pas vraiment un argument, mais, euh, mais des fois il y en a qui, qui l'utilisent toujours. Euh, du coup, j'ai mis un, un, petit, un petit lien vers le template de, de la dev qui est à l'origine du projet. Euh, donc, en fait, on va dans un, dans un projet cookie cutter. Est-ce que tout le monde voit bien Oui. Euh, dans un projet cookie cutter, euh, on va avoir un dossier avec le projet slug. Euh, ça, ça va contenir notre, notre, notre, notre dossier. Euh, le, le, le template donc tous les, de, les de, tous les dossiers en fait qu'on va qu'on va créer automatiquement dans notre, dossier, dans notre euh, nouveau projet et un dossier euh, cookiecutter.json qui va contenir les paramètres et en fait bah, voilà, dans, dans le dossier euh, cookiecutter euh, donc euh, slug euh, ça va reprendre le nom de votre projet en fait et ça va créer bah, par exemple un fichier licence un fichier manifeste un fichier makefile un fichier readme euh, tous les fichiers en fait que dont vous avez besoin. Euh, donc pour le pour les paramétrages, il y a un petit truc qui est, qui est intéressant. Donc euh, vous allez vous allez vous allez remplir donc de tout enfin un dictionnaire en fait avec toutes les clés des paramètres que vous voulez rajouter dans votre template. Et en fait euh, à la ligne 3 vous voyez qu'on peut réutiliser une, une clé donc, par exemple name on va pouvoir la réutiliser euh, la mettre donc euh, ça c'est tout du jinja donc on va pouvoir réutiliser la clé la mettre en minuscule et remplacer euh, les espaces par des underscores et ça va vous créer quand euh, par défaut que vous allez lancer votre cookie cutter name il va vous mettre euh, hello world euh, en majuscule et si vous rentrez une donnée par exemple euh, hello eh ben, il va module, il s'appellera hello, mais tout en minuscule en remplaçant les... Donc en fait, ça permet de, de faciliter en fait, le format de, de, de vos arguments. Euh, au niveau de la licence, en fait vous pouvez définir euh, un, une liste, et du coup, ça va permettre à la personne de choisir les choix. Donc c'est pas, pas un... Elle ne pourra pas dire euh, « ben, Moi, je veux que ma licence, elle soit euh, BSD euh, 4. » Elle devra choisir... Euh, dans la console, on va lui dire bah, euh, 1 pour MIT, euh, 2 pour BSD 3, euh, 3 pour... Euh, et donc ça vous permet de... Fin de quand, votre, votre, votre jeu, fin, quand vos paramètres en fait, sont limités, ça vous permet d'éviter que soit qu'on fasse une typo, soit qu'on fasse des, des, des erreurs, soit... Euh, donc c'est plus rapide. Euh, voilà. Et du coup, la force de... L'intérêt de Cookie Cutter, c'est qu'on va avoir euh, des hooks euh, donc ça va être des scripts Python. On peut les écrire en, S en bash ou en shell. Enfin, il n'y a pas de... C'est généralement, on recommande Python pour la, la compatibilité, pour que ça marche sur Windows et sur, euh, sur Linux. Donc ils vont pouvoir être lancés avant pour faire une partie euh, vérification, ou après pour faire la partie nettoyage. Et euh, c'est aussi, euh, comme, comme notre fichier de configuration, ce sera du Jinja 2. Donc on aura accès aux paramètres qui sont dans notre cookiecutter.json. Euh, Donc là, j'ai mis deux, euh, deux, deux, deux, enfin, deux exemples de hooks. Donc le premier, ça va être en Python. Ça va être le, le hook de pregen.py. Euh, donc euh, ça va être lancé avant la copie. Euh, et en fait, ça permet de bah, ça va permettre de vérifier, par exemple, que les arguments, y, enfin, que les, les paramètres. Donc par exemple, que CookieCutter, euh, notre licence, eh ben elle est bien dans, euh, est bien dans euh, la liste MIT J'ai 3 donc vous allez pouvoir faire en fait des vérifications sur les paramètres qui sont entrés dans votre projet euh, par exemple bah, vérifier que l'adresse email de l'auteur euh, est bien au format email ou euh, que les liens sont valides ou enfin, voilà euh, en hook de post génération donc c'est le hook qui va être fait après la copie euh, bah, là en fait par exemple en fonction des options qu'aura choisi, euh, que vous aurez choisi en fait euh, quand je vous aurai dit votre nouveau projet. Par exemple si vous avez dit euh, add tox, bah, que vous avez mis euh, non, euh, eh ben vous pourrez lui dire bah en fait tu, tu supprimes le fichier euh, tox.ini quoi donc ça ça permet de, de faire un peu le, le nettoyage de votre projet. Donc en gros vous arrivez avec vos paramètres, vous définissez vos paramètres, euh, le cookie cutter il copie. Tous les, deux, tout, tous les fichiers qui sont dans le template ils les copient, ils les adaptent, ils changent vos noms de projet puis après en gros ils suppriment ceux qui au final ils ne correspondent pas à votre, votre besoin il euh, y a une grosse limitation c'est que ça a été, dé, fin, ça a été euh, conçu pour Django et du coup ça respecte un peu l'architecture de Django qui demande euh, bah, de. quand vous créez un nouveau projet bah, ça va vous créer un nouveau dossier qui contient ce nom du projet et euh, voilà, du coup, ça peut être, ça peut être, ça peut être déroutant. Donc déjà, c'est utile que pour des projets. Et euh, si vous voulez juste utiliser euh, le, le concept de template euh, avec, euh, qui se base sur un fichier JSON, euh, voilà, qui est, qui est assez intéressant. Euh, pour, pour, euh, par exemple, pour faire des Dockerfiles, enfin pour, euh, ouais, pour industrialiser un peu euh, votre construction de Dockerfile ou, ou de blocs statiques, si, si vous utilisez du, du Markdown et que vous voulez hein, un espèce de template que vous allez réutiliser à chaque article, euh, bah, ce n'est pas du tout adapté. Donc ça, c'est le, le petit problème. C'est que c'est vraiment pour des projets, pour surtout du Django. Après, je connais mal Flask, du coup, je ne peux pas dire si c'est compatible. Mais c'est euh, voilà, euh, surtout pour des projets. Il euh, y a une alternative qui s'appelle « Copier » qu'on m'a qu fait remarquer sur le Discus. Euh, mais que j'ai pas vraiment eu le temps de tester malheureusement euh, du coup bah, ça, demande, ça demande un Python un petit peu plus récent Et euh, il y, y a le même concept de hook euh, y, enfin, en général j'avais vu que la description c'était très proche de Cookiecutter. Euh, la seule différence c'est qu'il supporte pas les, les fichiers zip après ce sera peut-être une question de temps euh, donc, euh, donc votre template ce sera soit un repos git soit, soit un dossier local mais il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est que vous pouvez, si vous versionnez euh, votre fichier de template et que vous versionnez euh, le, votre, votre projet, euh, en fait, si vous mettez à jour votre fichier de template, et ben vous pouvez régénérer euh, votre projet. Euh, voilà. Donc C'est euh, voilà, une fonctionnalité à, à tester c si jamais vous en avez besoin. Euh, voilà. En conclusion, euh, c'est une alternative à BASH, cette GREP, euh, pour si vous, si vous créez beaucoup de projets euh, et que vous voulez qu'ils aient un peu tous le même format. Euh, c'est plus facile, enfin moi je pense que c'est plus facile en termes d'accessibilité euh, si vous avez des, des, des juniors dans votre équipe ou des personnes qui ne maîtrisent pas forcément BASH parce que ce n'est pas forcément euh, euh, la syntaxe la plus lisible. Euh, et puis c'est un petit côté euh, portable aussi parce que ça, enfin Cookie Cutter, bah, il va marcher. Enfin euh, c'est du Python, du coup ça marche aussi bien sur Windows que sur Linux. Euh, donc voilà. Et c'est une alternative à Yeoman, c'est un équivalent euh, dans le monde de JavaScript. Euh, voilà. Euh, voilà, vous pouvez, enfin vous pouvez, euh, vous pouvez regarder du côté Jinja2 si vous voulez, euh, si vous voulez euh, que tous vos, tous vos Redmi, tous vos, tous vos fichiers, ils soient, enfin euh, aient exactement le même format ou gérer euh, ouais, des, des modifications de manière plus simple dans tout un ensemble de dossiers de fichiers. Euh, du coup, Cookie Cutter et Copier, euh, c'est deux librairies qui sont référencées dans dans l'espèce d'annuaire qui s'appelle Awesome Python sur GitLab. Euh, du coup, c'est dans la catégorie Command Line Tool, Productivity. Euh, c'est juste euh, si jamais euh, vous avez, enfin, vous oubliez le nom, en fait, il euh, ya il y a une dizaine de, de librairies qui sont référencées dans chaque catégorie. Et moi, c'est une page que j'aime beaucoup parce que du coup, ça référence les, bah, les outils les plus communément utilisés avec Python. Et, du coup, des fois, on, on tombe sur des bons trucs. Euh, voilà. Et si vous voulez des templates de base pour un projet, du coup, bah, le projet en, en, en liste beaucoup de quels fichiers mettre entre un, les, les tox, les, les readme et tout. Mais sinon, vous, vous allez voir ce de Julien parce que, parce que voilà, ça peut, ça peut être la référence. Euh, voilà, voilà pour moi. Euh, du coup, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions <rire> dans le chat. On va étonner s'ils sont encore restés sur le sur le débat pie qu'il qui avait juste avant. <rire> Mais euh, en tout cas, merci à toi, Jeff, pour cette présentation. Euh, si vous avez d'autres questions, les gens, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez euh, faire. Oui, j'avais une question du coup. Euh, du coup, je suis pas sûr, en fait, je regardé Cookie Cutter il y, a, il y a assez longtemps et, euh, et je pense pas qu'il y avait la fonctionnalité replay à l'époque. Mais du coup, je suis pas sûr de comprendre, est-ce que, euh, en fait, le problème que j'avais eu moi, c'est que euh, je fais mon template, je génère 4-5 projets avec et ensuite mon template change et je veux mettre à jour les, les projets qui ont changé. Euh, J'ai regardé dans la doc de copier apparemment, il sait faire ça. Est-ce oui. tu sais si ouais. euh, Cookie Cutter sait faire ça? Non, non. Euh, la notion de replay dans Cookie Cutter, c'est vraiment euh, En gros, euh, tu veux générer quatre euh, projets euh, d'affilée euh, mm. qui auront euh, les mêmes arguments en entrée. Oui, ok, d'accord. Donc, Donc, okay. ouais, ouais, ça, ça en fait ça mieux. Ouais non non c est, c est, ça, ça, gère pas euh, la, la, la mise à jour. Euh, moi j'avais regardé, j'avais pas l'impression qu'il voulait la gérer, puis vu que enfin je pense qu'en alternative, Copier le fait. Euh, voilà, Mais c'est ouais. vrai que j'ai jamais, jamais eu le temps de, de tester mmh. sur Copier. Donc, euh. Parce que on, bah, pour, pour faire un tour d'expérience, on a ça aussi au, au boulot. On a, a, a peut-être une trentaine de non peut-être pas trente. Une quinzaine de dépôts guides différents et, et il y a des fichiers dupliqués. Et en fait.. Euh, Parfois, faut mettre à jour les 15 et on n'a pas on a pas de solution de le faire à la main sur les 15, quoi. Mais Ouais, mais je pense que Copier, ouais, il ouais, ouais, faut ben, je... Ouais. Voilà. <rire> J'ai racheté, on a eu, ça a un... Et après, ouais, je, je confirme que Ninja 2, c'est vraiment très très bien. Euh... Enfin, c'est... C'est bien maintenu, la, la doc est vraiment très très bien, il y a plein d'outils et, et c'est vraiment agréable, quoi, si... Si vous avez testé d'autres langages, Jorgo, c'est vraiment pénible comparé à ce que ce qu'on peut faire avec Jinja, quoi J'ai une question pour Dimitri ou Jeff. Ouais. Du code, elle est dans la conversation, c'est par rapport à Jinja. parce que je me rappelle ouais. déjà. Je me rappelle que Jinja est mieux que Django template, enfin de mon point de vue, notamment dans si je me souviens bien, dans les tracebacks, il met le code du template et Pas le code Python interne, à c'est ça. Je sais pas, j'ai jamais utilisé les. Enfin, je sais que les... le projet Jinja est une extraction des Django templates et qu'ils ont mis plus de trucs dedans, mais du coup, j'ai jamais utilisé les Django templates. Chaque fois que faites du Django, je dis utiliser Jinja parce que j'ai pas envie d'apprendre un truc qui est légèrement différent. La dernière fois que j'ai utilisé Django euh, en version 3, euh, il me semble que l'erreur le, qui est pointée euh, elle pointe sur le template. Mais je peux me tromper. Euh... Il faudrait, faudrait confirmer avec d'autres personnes qui utilisent Django, mais il me semble que ça pointe sur le template maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. J'avoue que j'utilise Django en, en, en, en très ancienne version, euh, donc je ne suis pas trop habilité à, à faire ça. D'autant que je crois que j'ai, Jinja, je n'ai jamais, jamais vraiment poussé le, les fonctionnalités, donc je sais pas s'il est... Enfin, j'ai jamais eu d'erreur en fait avec Jinja parce que je l'utilise de manière trop basique, je pense. Voilà. Nice. Après, je ne vais pas rentrer dans, dans un débat de pourquoi euh, ne pas utiliser le moteur de templating de base de Django qui est fait volontairement pour restreindre les différentes vues, mais c'est un autre débat. <rire> euh... Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la personne suivante ben, En l'occurrence, c'était toi, rouge qui devait passer, il Du coup, pas d'autres questions Parfait. Ben, merci, Jeff, pour cette présentation. Et nous allons donc passer à Amirouge. Je te passe les droits.